Bonjour à tous, merci de, de vous être connectés pour cette bibliose. Donc, je suis euh, le docteur Benoît Lequeux, je travaille aussi à Chute de, de Poitiers. Je vais modérer euh, cette bibliose avec euh, le docteur Epailly euh, de Strasbourg et euh, le professeur Christophe Mann, euh, Voilà. Donc Sans plus tarder, on va passer la parole au docteur Lisa Green qui va nous parler de fibrillation auriculaire et d'amylose. À toi Lisa Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui cet article qui a été publié dans le Jack Clinical EP euh, l'année dernière. Euh, C'est un papier qui est intéressant puisqu'il traite d'une problématique euh, fréquente en, en clinique qui est la gestion de l'AFA euh, dans l'amylose cardiaque ATTR. Donc, le, le contexte est celui-ci. L'AFA est fréquemment observée, on le sait, en cas d'amylose cardiaque, notamment euh, dans l'amylose white type. Il euh, n'y a pas d'impact de l'AFA sur la survie globale des patients euh, atteints d'amylose cardiaque. Euh, ça a été vu dans une étude précédente, mais qui s'intéressait essentiellement à l'amylose cardiaque à elle. Par contre, l'AFA apparaissait comme un élément euh, pouvant déstabiliser et être source d'hospitalisation pour un sens cardiaque. Euh, enfin, la prise en charge thérapeutique est assez mal codifiée. Euh, on sait qu'il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas adaptés et il y a peu de données sur des stratégies de contrôle du rythme cardiaque avec des études précédentes qui ont été réalisées, mais de faibles effectifs. Donc, l'étude que je vous présente est la suivante. C'est une étude de cohorte monocentrique qui s'est déroulée à la Cleveland Clinic sur une période assez longue, allant de 2004 à 2018, avec une analyse rétrospective. Il y a 382 patients qui ont été inclus, des patients avec l'amylose cardiaque ATTR, il y a essentiellement, enfin, pour la plus grande partie des patients wild-type, mais il y a tout de même 110 patients avec une forme héréditaire, dont euh, la mutation Val-122-isoleucine. Le diagnostic a été fait pour euh, la grande partie euh, de manière invasive avec une, un résultat histologique. Euh, ça tenait au fait de la période de, de la durée d'inclusion où euh, la, la scintigraphie osseuse a émergé dans la deuxième partie de l'étude. Pour chaque patient, il y a eu un calcul du score euh, euh, NAC, qu'on a vu euh, il y a quelques semaines dans une autre biblio. Euh, et donc, pour chaque patient, on a calculé l'évolutivité euh, de, euh, de cette amylose en fonction du nt NTproBNP et euh, des taux de filtration glomérulaire avec un stade en l'ordre de 1 à 3. Le diagnostic de FA pour ces patients a été fait de plusieurs manières. Pour un tiers d'entre eux, ça a été fait par l'interrogation des pacemakers pour la moitié d'entre eux par des lectures holter ECG ou des oltères implantables de type ribille et 11% sur des ECG de surface. Les résultats sont les suivants, il y a 265 patients qui ont été inclus dans le groupe FA, ce qui fait une prévalence de 69% dans la population globale. On voit qu'il y a plus de FA dans, chez les patients avec une forme à transthyrétine sauvage. Et plus la maladie est avancée, plus l'évolutivité est importante, plus on observe aussi euh, de FA. Donc, là, une FA qui est prévalente dans les stades 3 à plus de trois quarts des patients. Ce qui est assez intéressant d'observer dans cette étude, c'est que chez les patients qui ont un pacemaker, 90% d'entre eux ont un diagnostic de FA. Euh, un tiers d'entre eux sont en FA au moment du diagnostic. Et puis, euh, pour les autres, le temps médian du moment du diagnostic d'amylose à celui de la FA est de l'ordre de 15 mois. Ils ont essayé de regarder s'il y avait un type de FA qui était prédominant selon le stade de l'amylose cardiaque, mais il n'y a rien de très spécifique qui est ressorti. la deuxième slide de résultats concerne une analyse en sous-groupe avec le groupe en FA à gauche, 265 patients, et le groupe sans FA à droite, 117 patients. Dans le groupe des patients en FA, ils apparaissent significativement plus âgés, il y a plus d'hommes et plus de formes ATTR wild-type. Il y a des formes plus avancées euh, de l'amylose cardiaque dans le, le groupe FA, plus de stade 2 et stade 3. Des patients qui sont plus symptomatiques, essentiellement en stade 2 et stade 3 de la NYHA Et euh, des, des oreillettes gauches plus dilatées avec euh, un diamètre de l'oreillette gauche plus élevé dans le groupe euh, en FA. Ils ont identifié des facteurs qui sont associés à la survenue de la FA. Et il s'agit de l'âge avancé des patients, de l'évolutivité de la maladie et de la taille de l'oreillette. Il n'y a pas de différence en termes de biomarqueurs, notamment IT-Pro-BNP, qui sont quand même assez élevés, à plus de 7000 dans les deux groupes. Et il n'y a pas de différence sur les autres paramètres échographiques, ni l'épaisseur VG, ni la FEVG, en sachant qu'il n'y avait pas de données ni sur le strain, ni sur la fonction diastolique. Pas de différence pour d'autres comorbidités habituelles, comme le diabète ou l'hypertension. Et par contre, il y a des différences en termes de traitement avec des patients dans le groupe FA, qui ont plus souvent un pacemaker et plus souvent à la fois des anticoagulants et des traitements anti Petite info complémentaire, il y a à peu près 13% des patients qui sont sous tafamidis avec une différence non significative entre les deux groupes. La troisième slide de résultats concerne la stratégie de contrôle du rythme qui a été appliquée. Pour 35%, 35 des patients, il y a une stratégie médicamenteuse, c'est essentiellement de la myodarone. Pour 45% des patients, une cardioversion électrique et un petit groupe de 24 patients qui vont avoir une ablation endocavitaire. Globalement, ce qu'il euh, qu faut retenir, c'est qu'il y a un, haut, euh, un, un taux de récidive d'arythmique qui est important, euh, quelle que soit la stratégie qui est appliquée. Et ici, vous avez le groupe cardioversion et on voit qu'à 30 jours après cardioversion, euh, les patients qui sont en stade 1 ou stade 2 ont un, une meilleure chance de maintenir le rythme sinusal. On voit dans le papier une information sur le fait que le maintien du rythme sinusal est plus fréquent dans le groupe tafamidis. Il n'y a pas beaucoup de détails sur cette, ce petit groupe-là. et enfin un petit mot sur l'anticoagulation. 90% des patients du groupe FA sont anticoagulés, essentiellement par des AVK. Il y a quand même, assez, euh, il y a quand même pas mal de, de complications emboliques, 63 AVC, ce qui fait quand même un patient sur 5 du groupe FA. Et les facteurs de risque d'AVC euh, identifiés sont l'absence d'anticoagulation et un tchats élevé. La dernière slide concerne des données de survie et de mortalité. Pour un suivi moyen de 35 mois, on voit que la mortalité globale est de l'ordre de 60 et la mortalité augmente avec l'évolutivité de la maladie. Ici, on retrouve les mêmes données que dans le papier de Longhi, euh, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impact de la FA sur la survie globale. Si on regarde les patients dans le groupe FA, ceux qui ont réussi à maintenir un rythme sinusal après stratégie de contrôle du rythme cardiaque, s'en sortent mieux avec une, survie, avec une meilleure survie. Mais il s'agit d'un tout petit groupe de patients, seulement 35. En analyse unie et multivariée, ils ont identifié des facteurs de bon pronostic, qui sont euh, le maintien du rythme sinusal et la prise de tafamidis et des facteurs de mauvais pronostic liés à l'évolutivité de la maladie, euh, qui sont liés au stade ATTR et euh, au score NYHA. Et après ajustement, notamment sur l'évolutivité de la maladie, le rythme sinusal reste un facteur de bon pronostic. Les limites de, ces, de cette étude, donc il s'agit d'une étude observationnelle avec tous les biais qui en découlent. Euh, il y a une inclusion large sur 14 ans euh, avant 2018, qui est plutôt l'apparition des traitements spécifiques. Euh, dans le, il y a un petit peu de. Enfin, le groupe en, sans, en FA, sans FA, pardon. il y a moins de patients et notamment moins de porteurs de pacemakers. Dans le groupe FA, il y a beaucoup de stratégies de contrôle du rythme différentes, donc la lecture est un peu complexe. Et puis, il y a peu de patients sous traitement spécifique, 52 patients seulement. En conclusion, il s'agit tout de même, à mon sens, d'une étude intéressante. Il y a un large effectif 382 patients porteurs d'amylose cardiaque et TTR, une prévalence élevée de la FA, près de 70, 70 des patients. On retrouve des données qu'on connaissait dans les autres études, à savoir pas d'impact de l'AFA sur la survie globale et un taux de récidive de FA élevé après stratégie de contrôle du rythme par rapport aux autres pathologies liées à l'infiltration amyloïde. Les informations un peu nouvelles apportées dans ce papier euh, sont euh, le fait que la FA est plus prévalente, enfin, que la prévalence augmente avec l'évolutivité de la maladie, euh, les stratégies de contrôle du rythme semblent plus efficaces dans les formes moins avancées de la maladie, et le maintien du rythme sinusal semble associé à une meilleure survie dans le groupe des patients en FA qui ont bénéficié d'une stratégie de contrôle du rythme. À mon sens, ça illustre l'importance d'une prise en charge diagnostique et thérapeutique précoce et ça ouvre des perspectives pour l'avenir et notamment de refaire de nouvelles études avec cette fois-ci des traitements spécifiques pour voir leur impact sur cette problématique rythmologique. Je vous remercie. Merci Lisa pour cette belle présentation. On a du temps. Merci d'avoir respecté les temps. On a du temps pour, le, pour les discussions. Donc je vois pas pour l'instant de discussion dans, dans le chat. Donc je vais je vais poser une petite question. En fait, on voit que la prévalence donc est hyper importante. Hein. Euh, donc même plus probablement que chez des patients appareillés du même âge. Donc l'amylose est vraiment un facteur. Et en fait, on sait que dans les recommandations par exemple de la fibrillation auriculaire, on est assez proactif pour aller chercher CFA en pratique puisqu'on va essayer d'être pratique, du coup, comme on, on essaye de l'être. Euh, comment tu rechercherais Parce qu'on voit, bon, quand il y a un pacemaker, c'est relativement simple, il suffit d'interroger les, les EGM du pacemaker. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en termes de dépistage de, de patients qui sont euh, asymptomatiques Est-ce qu'il faut leur faire des halters régulièrement euh, Des halters plus longs, qu'est-ce que tu pourrais conseiller Personnellement, après, il n'y a, a pas de guidelines là-dessus. Hein. Personnellement, moi, je fais des halters ECG réguliers. Euh, je fais tous les six mois, euh, et puis bien sûr des ECG de surface à chaque consultation, mais euh, euh, c'est déjà assez intense. On en détecte quand même euh, régulièrement. Après, c'est vrai que le, on, on le voit. Enfin, je l'ai vu dans mon, ma cohorte aussi, les patients qui sont porteurs de pacemaker. Ont, la fonction alter nous permet de détecter des FA euh, qui passent probablement inaperçus euh, par ailleurs. C'est vrai que oui. Voilà. On, on pourrait se poser la question du reveal, mais c'est vrai qu'on est un petit peu hors on hors, peur, hors, clou. Hum. hors clou, donc pour l'instant, on n'est pas sur des indications remboursées en tout cas. Ouais. Ok. Euh, je, je vois une, une question concernant les stratégies, donc on voit que finalement, il faut essayer quand même de conserver le rythme plutôt que le contrôle de la fréquence cardiaque à part sur des stages avancés où là, c'est moins bénéfique. Donc, quelle stratégie proposer chez un patient à qui on découvre finalement une fibrillation éculaire qui est sur un stade de la maladie relativement peu avancée Qu'est-ce que tu proposerais comme stratégie médicamenteuse, un choc on, -ce que, En pratique, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je me pose plusieurs questions. Est-ce que c'est une FA des nouveau Est-ce que c'est une FA ancienne est -ce que, Comment ils la tolèrent C'est rare, mais parfois, ils tolèrent un peu mieux s'ils si accélèrent leur fréquence cardiaque. Euh, est -ce qu se, euh, quel est le stade effectivement de la maladie, quel est l'âge du patient aussi euh, et toutes ces questions-là, il n'y a malheureusement pas de grande stratégie c'est un peu patient par patient euh, mais euh, cardio... j'ai tendance à proposer des cardioversions électriques assez euh, largement euh, pour les diagnostics de FA récentes, euh, notamment euh, si elles sont mal tolérées et euh, l'ablation, la car... enfin, je dois avouer que je la réserve plutôt pour les patients plus jeunes euh, et effectivement, dans des formes euh, moins avancées. C'est vrai que la c'est vraiment de passer à côté d'une fibrillation. Et finalement, comme tu l'as montré, le risque d'AVC chez ces patients-là, mmh. vraiment essayer à tout prix de trouver ces fibrillations réculaires. Donc, heureusement, euh, enfin, heureusement entre guillemets, ils ont la plupart du temps, euh, enfin, dans un tiers des cas, des pacemakers. Donc, on fait le diagnostic dessus. C'est vrai que moi, en pratique, c'est pareil. Hein, je, un halter sur 24 heures, on sait le, malheureusement le. La, la, la pauvreté de l'examen pour le dépistage des, des fibrillations auriculaires paroxystiques. C'est vrai que maintenant, avec les objets connectés, même si on est chez des patients qui sont euh, relativement âgés, mais on s'en sert de plus en plus, de pouvoir dépister ces fibrillations auriculaires, qui sont celles symptomatiques en tout cas, puisque les asymptomatiques, on ne les attrapera pas. Mais en tout cas, euh, et ils sont finalement, ces patients-là, très rapidement, sur des critères chasse-vasque avec des indications d'anticoagulation. Globalement, je ne l'ai pas vu dans l'article, dans mais... Euh, globalement, chez ces patients-là, on a des critères d'indication d'anticoagulation très rapides, finalement. C'est des patients âgés qui ont souvent des, des comorbidités, je pense. Dans la mylose, à partir du moment où il y a une fa fou anticoagulée, de façon générale, c'est vrai qu'on ne fait pas trop sur le Charles-Vasque normalement, mais on y est rapidement, effectivement, avec l'âge, de toute façon. Et euh, une dernière question… Euh... Donc, le, le tafamidis, est-ce que euh, va-t-il permettre de prévenir ou retarder l'incidence de fibrillation auriculaire chez les gens qui ne sont pas en fibrillation Est-ce qu'on a un peu des données là-dessus euh, de... À ma connaissance, moi, je n'ai pas ces données-là. Dans l'étude, ils en parlent euh, que ça permet de maintenir le rythme sinusal. Après, euh, c'est vraiment pas du tout détaillé. Quelle stratégie, quel stade ils étaient, on n'en sait vraiment pas plus. C'est intéressant, hein. on se dit que peut-être en stabilisant la maladie, euh, on évite des complications, on, dit, on réduit en tout cas des complications, mais euh, moi personnellement, je n'ai pas de données. Hein. Je ne sais pas si euh, d'autres en ont. Mais... Moi, pas en tout cas. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On est pile à l'heure. Donc, je vais passer euh, la parole au prochain modérateur, donc euh, Eric Epailly, pour la, pour la prochaine présentation. Merci, effectivement. Il est pile 45 à Marolex, donc euh, on va pouvoir.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 et surtout la transplantation cardiaque. Euh, et bien sûr, pour euh, enfin, essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe quand le patient est essoufflé et qu'on ne comprend pas pourquoi. Enfin, euh, le bilan éthiologique du 10 mai, c'est-à-dire qu'en pratique clinique, souvent les amyloses, on a des patients qui sont stade 3, de yh ou 4,